Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Je voudrais aujourd'hui vous partager quelques images du singe langour. Le singe langour que vous pourrez trouver au Anton Marine Park que j'ai présenté dans la vidéo qui s'affiche ici. On l'appelle aussi langour à lunettes avec ses petits yeux qui sont cerclés d'un pelage blanc. On en voit ici un qui porte son bébé, c'est très attachant n'est-ce pas Les langours à lunettes vivent en groupe d'une dizaine d'individus, généralement dirigés par un mâle dominant qui assure la protection de son territoire. Ils sont essentiellement végétariens, ils se nourrissent de feuilles et de fruits. J'espère que vous aurez l'occasion de visiter ce parc naturel qui est vraiment magnifique. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Je suis Emma, je propose Bansawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île.